De tout mon cœur, je bénis ton Saint-Nom, Papa. Je n'ai rien. Avec ma voix, je te dis merci. Avec ma voix, je te dis merci. De tout mon cœur. Je loue ton saint nom, Papa, oui, je n'ai rien, avec ma voix, je te dis merci, je n'ai rien, oh Jésus, avec ma voix, je te dis merci,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 Avec ma voix, je te dis merci, mon roi haut, oh, de tout mon cœur, je loue ton saint nom, roi des rois, je n'ai rien. Mais avec ma voix, je te dis merci. Oh minijé, mais nos fans fans, mais quand on y est, mais nos fans fans, mais. Namakuma sou, I am a new father, but Yesuwe wait. Yes, Namakumasu ce soir nous te célébrons, éternel Dieu des amis. Ce soir, nous n'avons rien à t'offrir. Ce soir, Seigneur, tu ne veux ni or, tu ne veux ni argent. Ah, « Seigneur, tu ne, veux, tu ne veux ni le sang des taureaux, ni le sang des, des, des, des boucs. Seigneur, tu ne veux rien à part nos louanges. Et ce soir, nous venons avec la louange. Ce soir, nous venons avec la reconnaissance. » Ce soir, nous voulons te dire merci pour tes faits et tes bienfaits. Ce soir, nous voulons te dire infiniment merci. Ce soir, nous venons pour te reconnaître dans notre vie. Ce soir, nous venons considérer ta, ta, ta, ta bonté dans notre vie en ce soir. Seigneur, nous n'avons rien en ce soir. Seigneur Père, tu ne, désires, tu ne désires éternel mon Dieu, mon roi et, et, oh, oh, ni gloire, ni agent. Seigneur Père éternel mon Dieu, ce soir tu veux notre louange. Et ce soir nous nous approchons du trône de la grâce pour te dire merci éternel pour ta fidélité. Ce soir nous venons éternel mon Dieu t'offrir des sacrifices de louange ce soir. Ce soir nous venons te dire merci. Ce soir nous venons élever nos cœurs vers toi. Ce soir nous voulons te célébrer. Ce soir nous voulons t'exalter. Ce soir nous voulons Dit que tu es bon. Ce soir, nous voulons dire qu'à part toi, il n'y a personne. Éternel, mon Dieu, tu es le seul Dieu. Reçois toute la gloire en ce soir. Merci pour ta fidélité. Merci pour la force que tu nous accordes encore ce soir de pouvoir nous approcher du trône de la grâce. C'est pas ta grâce. Éternel, ce n'est pas par notre propre force. Ce n'est pas parce que, Éternel, mon Dieu, nous avons l'argent. Ce n'est pas parce que nous avons décidé d'être en vie. Mais c'est parce que toi, tu as voulu que nous soyons en vie. Et c'est par ta grâce. Ce soir, nous n'avons rien à t'offrir. À part la louange que tu agrées, Ce soir, nous n'avons rien à t'offrir. À part, éternel, mon Dieu, nous -mêmes, nous, nous, nous offrons nous-mêmes en sacrifice de louange. Ce soir, nous te, nous, nous abandonnons en tes mains ce soir. Nous voulons te dire que tu es puissant nous voulons te dire que nous t'aimons nous sommes là pour te dire que tu es excellent nous sommes là pour te dire qu'il n'y a personne comme toi, nous sommes là pour te dire que tu es, tu, es, tu, es, tu es incomparable nous sommes là pour te contempler en ce soir, que ton nom soit élevé en ce soir éternel Dieu des amis, que ton nom soit béni que ton nom soit exalté, le Dieu qui a créé le ciel et la terre le maître de l'univers, le plus fort parmi les forts, le plus grand parmi les grands, le plus riche parmi les riches, l'ancien des le Dieu qui ne choue pas, le Dieu qui ne vieillit pas, le Dieu qui n'a pas de fin, le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient. Il n'y a personne comme toi qui peut s'égaler à toi ce soir. Nous sommes là pour tes nous sommes là pour te célébrer. Reçois toute la gloire, Seigneur des Seigneurs. Reçois toute la gloire, Maître des temps et des circonstances. Sois élevé en ce soir, sois glorifié en ce soir. Dieu tout-puissant, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Reçois toute la gloire.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 Tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu ne dors pas. Saint-Esprit, nous te livrons tout chaud. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Jésus, merci pour ton sang qui nous sanctifie, tout, qui nous purifie, corps et âme en ce soir. Merci pour ton sang qui nous sanctifie, qui purifie nos pensées en ce soir. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Nous savons que tu es là, car tu as dit dans ta parole que là où deux ou trois sont assemblés, en ton nom, tu es présent. Et nous savons que Saint-Esprit, tu es là. Nous savons que le Saint-Esprit est là et le Saint-Esprit vient pour nous enseigner la vérité pour nous éclairer, Saint-Esprit merci pour ta présence Tu es l'éternel rocher mon Dieu tu ne dors pas Oh tu es l'éternel rocher mon Dieu tu ne dors pas Tu es l'éternel rocher mon Dieu tu ne dors pas Oui tu es l'éternel rocher mon Dieu tu ne dors pas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 mais toi tu es l'éternel rocher, mon Dieu tu ne dors pas, les riches de ce monde, eux ils dorment, mais toi tu es l'éternel rocher, mon Dieu tu ne dors pas, tu n'as pas d'égard, tu n'as pas ton comparable, tu es l'éternel rocher, mon Dieu tu ne dors pas, tu n'as pas d'égard. Tu n'as pas ton comparable haut. Oh, tu es l'éternel rocher. Mon Dieu, tu ne dors pas. C'est toi qui parles Et la fait silence. Tu es l'éternel rocher. Mon Dieu, tu ne dors pas, c'est toi qui dis, et la chose arrive, tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu ne dors pas, si l'éternel ne connaît, oh, cela me suffit. Si l'Éternel me connaît, cela me suffit. Si l'Éternel me connaît, cela me suffit. Le monde va beau être contre moi, moi je suis dans la joie. Oh, si Jésus tu me connais, cela me suffit. Oh, si Jésus tu me connais, cela me suffit. Si Jésus tu me connais, cela me suffit. Si Jésus, tu me connais, cela me suffit oh. Oh, le monde va beau être contre moi moi je suis dans la joie Oh, si le saint-esprit me, me, oh, si Saint me connaît cela me suffit si le saint-esprit me connaît cela me suffit si le saint-esprit me connaît cela me suffit le monde va beau contre moi moi je suis dans la joie et il est l'éternel rocher mon dieu il ne ne jamais il est l'éternel rocher Mon Dieu, il ne dort pas Il n'a pas de faim, Il ne vieillira jamais Il est l'éternel rocher Mon Dieu, il ne dort pas Il est l'ancien des jours Jésus, il ne dort pas Il est l'ancien des jours Jésus, il ne dort pas Il est la parole faite chair, Jésus est le vrai Dieu il a l'éternel rocher mon Dieu, il ne dort pas. Oh, oh, il ne dort pas, Jésus, il ne dort pas. Oh, oh, oh, il a l'éternel rocher Jésus, il ne dort pas. Il ne dort pas, mon Dieu, il ne dort pas. Il a l'éternel rocher mon Dieu, il ne dort pas. Oh, si Jésus me connaît, ce cela me suffit oh. Si Jésus me connaît, cela me suffit. Si Jésus me connaît, cela me suffit. Oh, le monde va est contre moi. Moi, je suis dans la joie. Et si l'éternel me, me, oh, si me connaît, cela me suffit. Si l'éternel me connaît, cela me suffit. Si l'éternel me connaît, cela me suffit.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 Est-ce que quelqu'un peut bénir le nom du Seigneur en ce soir Est-ce que quelqu'un peut bénir le nom de l'Éternel en ce soir Amen. Il est écrit dans la parole que prier sans cesse. Et ce soir, nous voulons prier. Ce soir, nous voulons adresser nos sujets de prière à l'Éternel. Ce soir, nous voulons prier comme un seul homme. Ce soir, nous, nous voulons nous lever dans la prière. Ce soir, nous, nous, nous voulons nous accrocher à la prière. Ce soir, nous ne voulons pas relâcher, ce soir, nous voulons crier à l'Éternel, comme cette veuve qui demandait au juge de lui rendre justice, et le méchant juge refusa. La Bible dit que jour et nuit, cette veuve revenait fatiguer ce, euh, ce juge-là. Mais il refusa. Et un jour, ce juge en avait marre. Et il décida de rendre justice à cette femme. Et c'est comme ça, que Jésus nous a dit que nous devons, nous devons toujours insister, nous devons toujours persévérer. Nous ne devons pas relâcher dans la prière. Et ce soir, nous allons prier ce soir, nous allons adresser des sujets à l'éternel. Il est écrit « prier sans cesse ». Nous allons élever notre voix en ce soir. Nous allons nous allons eh, demander que le sang de Jésus que le sang de Jésus soit dans, dans, dans l'atmosphère. Que le Saint-Esprit se mouve maintenant. Que le Saint-Esprit vienne nous aider. Il est écrit de même aussi « L'Esprit nous aide de nos faiblesses comme nous ne savons quoi de mieux de nos prières mais le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inesprimables. Adorateurs et adoratrices de Là où tu te trouves ce soir, c'est un, une soirée de prière. Ce soir, tu vas prier de tout ton être. Ce soir, tu vas prier de toute ta force. Ce soir, tu vas dire que je ne lâche pas prise. Ce soir, tu vas commencer à élever la voix vers l'éternel. De là où tu te trouves, commence à élever la voix Et demande au Saint-Esprit de venir t'aider. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien. Viens et prends le contrôle. Ce soir, nous ne voulons pas, nous voulons prier. Ce soir, nous ne voulons pas nous relâcher. Ce soir, nous voulons insister. Ce soir, nous voulons crier à toi. Ce soir, nous voulons intercéder. Ce soir, nous voulons prier. Ce soir, nous ne voulons pas nous relâcher. Nous sommes là pour intercéder. Nous sommes là. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Nos forces sont épuisées. Nos regards sont sur toi. Saint-Esprit, aide-nous. Saint saint Edno. saint Edno. Jesus, I Jesus, Jesus, I Jesus. Mes forces m'ont quitté, famille et amis m'ont tourné le dos. Oh, tu m'as toujours secouru, devant toi je me postais. Mes forces m'ont quitté, famille et amis m'ont tourné le dos. Tu m'as toujours secouru, devant toi je me prosterne. Oh Jésus, ma voix s'élève à toi, papa. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, ma voix s'élève à toi, oh papa. Jésus, devant toi je me prosterne. Que ferai-je sans toi? Jésus, que ferai-je sans toi? « Oui, que ferai je sans toi Je ne suis rien sans toi. Oh, que ferais-je sans toi, Rabbi Que ferai je sans toi, Yahweh que ferais-je sans toi Oh, je ne suis rien sans toi. Jésus, ma voix s'élève vers toi, oh papa. Jésus, devant toi je me prosterne, Jésus, Jésus. Jésus, devant toi, je me prospère. Jésus, papa, Jésus, mon roi, Jésus, devant toi, je me prospère. Le Dieu de miracles, oh, c'est mon papa et... Le Dieu qui guérit, oh, c'est mon papa et le Dieu qui libère, oh, c'est mon papa et le Dieu des amis, c'est mon papa et le Dieu qui guérit, c'est mon papa et le Dieu qui libère, c'est mon papa et oh, c'est mon papa et oh, c'est mon papa et, mon papa est, oh c'est mon papa est, oh c'est mon papa est, c'est mon papa oh, c'est mon papa est, oh le Dieu qui guérit, c'est mon papa est, le Dieu qui libère, c'est mon papa est, le Dieu d'Abraham, c'est mon papa est, le Dieu qui libère, c'est mon papa est, oh c'est mon papa est, c'est mon papa c'est mon papa, oh, c'est mon papa, oh, c'est mon papa, c'est mon papa, c'est mon papa, c'est mon papa, oh, le Dieu d'Abraham, c'est mon papa, le Dieu qui libère, c'est mon papa, le Dieu est Shaddai, c'est mon papa, le Dieu trois fois saint, c'est mon papa c'est mon papa et c'est mon papa et c'est mon papa oh c'est mon papa et oh c'est mon papa et c'est mon papa et c'est mon papa oh c'est mon papa et oh c'est mon papa oh c'est mon papa et le dieu qui libère c'est mon papa et oh c'est mon papa et c'est mon papa et c'est mon c'est mon papa c'est mon papa oh, le Dieu Shaddai. est Shaddai. C'est mon papa est, oh, le Dieu admirable. C'est mon papa est, Jéhovah Rafa. C'est mon papa est, Jéhovah Nissio. C'est mon papa et Shaddai. C'est mon papa est, le Dieu trois fois C'est mon papa et le ce soit comme un seul homme nous élevons la voix vers toi jésus il est beau adorateur soit parle, parle. Ce soir, si tu peux parler en langue, parle en langue. Ce soir, laisse le Saint-Esprit te guider. Laisse le Saint-Esprit contrôler tes prières. Ce soir, nous annulons toutes les œuvres sataniques. Nous annulons tous les plans démoniaques. Tout ce que Satan et ses agents ont mis en place pour, pour, pour, pour, pour, pour, pour, pour faire échouer nos vies, ce soir nous allons détruire toutes les oeuvres sataniques. Le beau champ d'abriquant d'abarabazén kété, il le beau sang carabaye de corobazén de beau ori bakanda balabase kete prokoto pala yende ori kanda balabase kete prokoto pakanta pala ba leke de prokase de prekete ce soir nous allons élever la voix les prokoto de bra kanta pala ba ando prekete paye les prokoto prekete comme l'église dans acte qui élevait la voix pour crier à l'éternel pour que Pierre soit libéré les blosanta prekade bolo basike de bonade likede prokonda pala do brekete ori basaba il a brokotaya. Ce soir nous allons annuler les plans de l'ennemi. Nous allons annuler tous les plans sataniques au nom de Jésus. Les brokoto parabaye kete poluba a de bric et c'était païen. Il est brokoso to bricane belibe paya. Il est écrit ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux et ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Les bouches brekata. Il obazaka laba do bricade il est beau coteau par la base et qu'elle est beau tomber poya il est beau coteau par la bataille des brick et c'était paille au ribassa et les nous détruisons tous les projets du diable nous détruisons tous les projets de la maladie nous détruisons toutes les oeufs sataniques nous cassons toutes les oeufs des ténèbres au nom de jésus comme tous les adorateurs au nom de jésus Contre toutes les adoratrices le plachat d'abriquer tes il est pour ça qu'à l'abarabas de pour à les bricades et bébés il repose que les brocottes au palais le bloc s'adapte à la bataille des bricquettes les brocades à balabas et qu'était au des bricquettes ce soir nous élevons la voix pour crier à l'éternel en faveur de notre papa balé au nom de jésus les brochards d'appréciation de paille il est qu'un des brocottes au palais bac à des bricquettes paille il passe en calabas des brocottes au paille les brocottes au palais bac nous Appelons Jésus maintenant, le beau sac à la bateau, la à la clinique où il se trouve maintenant, au reboursé, Kélibah, Andabri, Kandéa, Liketé, Pacanda par la basse, on t'aurait qu'à, au reboursé, Payanda, Pécété, Polo, Basin, Taré, Liketé, Pocoto, Pala, il est bossa sac à Liban, on le beau sac à Liban, on d'abri, Kandaba, la basse, inquiété, le beau sac à Liban, on d'abri, Kandaba, la basse, les bras quand c'était nous déclarons que c'est jésus les plus saint caillard des bris quand qui a versé son sang sur la croix de gorgotin le sang de jésus a coulé sur la terre les plus saint tapayana bacane et pour coteau par jésus fait son entrée à la clinique maintenant au nom de jésus les procôts tapayana balabacane des pailles jésus est le dieu compatissant Dieu, dieu est le dieu compatissant les procès qui était pour paille et ribos au colombo était pareil le même Jésus le brokonto brakanta qui a croisé cette femme qui avait son son fils unique le brokonto qui était mort Jésus a eu compassion de cette femme il a basé qui était brakanta et le brakanda balabas sans caler brokonto pareil sa compassion est sans limite il était pareil il est beau ce qui est le beau il a basé ta brakanta parabaye un Jésus qui a changé l'eau en vin le brosakanta pareil Jésus renouvelle le sang de papa balé maintenant, les placards la parole, de se faire, ils ont été de se faire, il est que tes proko to paraba ka de breketey po ya. Il est que tes proko to pariba and koloba a, comme un seul homme nous nous levons ce soir. Nous disons non à la maladie. Nous disons non les prosaya. Il est proko to paraba ka de breketey polo ba a. Il est breketey il est écrit cri par ses maîtres sur. Nous sommes guéris. Le prosanta breketey polo ba andika la ba a. Le breketey polo ba da bakanta paraba a. Lorsque Jésus est en train ne prêcher guérit les malades, il y a eu des gens qui ont eu foi. Ils ont fait passer le, le paralytique qui était couché. Ils ont dé, ils ont fait passer sur le toit les bouscals à labadé brequette païa. Ce soir papa balé n'est pas en direct. Les bouscals yabrekanda balabacé brequette païa. Mais ce soir nous apportons papa balé devant le trône du roi des rois. Nous apportons papa balé devant le trône de la grâce et les kanda païa do païa do païa balabakandé brequette Il y a bouscals à labadé Il y a bouscés que de brocoto païa il que que cette prière touche les places tous les malades, les qui sont couchés sur les lits des hôpitaux, les il de la même manière que l'homme de pierre guérissait les malades, les que nos prières en ce soir touchent les malades, touche les voisins de papa balé li brakadabala de pekete po le boko sa da pala bade le bosa bala bakana bala le bosa bala yekere bokondo pekese ya to kalabade le pekete po lo bakanda ce soit comme l'église nous ne sommes pas fatigués le bosa da brakade bolo le pekete po lo bakanda bala bazekete ya ile il est to paye ile le baka dia le baba bala da baka nda bala il a baka nda il est écrit que par ces miracles nous sommes guéris libres chanda bala dia au cours des bruyères il le bruceketaia il le bantaia le bruceketaia il le bruceketaia il le boko beseetaia le bruce de brecadia il le baza da brecade poia il le baza kala bala baka dia le baba bala da baka nda bala nous refusons le bruceetaia il le bruceketaia le bruceketaia les brosses ne battent pas la débrouille, pas là-bas, il de a nous déclarons que par la maîtrise de Jésus, nous que de Jésus, par la bassin Holy spirit il n'a pas un tapas qu'à ta mouvina au loup à sa il nous il peut il peut ça il peut ça quand tu descends le poste à calabas d'appât quand ça les oeuvres du diable s'arrête il n'a pas ça tapaya d'appât la bac à quand tu parles le procès qui était pour le bas la tête fait silence il a écrit jésus que tu as reçu le nom au dessus de tout nom les bras à ta part la bac et des procôtes à quel est le diabète devant toi il n'a pas Là calabas d'obre quand t'as Aussi longtemps que le diable est un nom et que toi tu as reçu le nom au-dessus de tout nom, je déclare que le diable fléchit. Il possa kaya dans pas là-bas sous d'obre kataya. Il est possa koto plaka ni pas là-bas d'obre kataya. Il a pas pas pas là-bas ta plaka ta pas là-bas ta plaka Le passa pas kanda ba Il a déçu Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Jesus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Les brancans de po coto pas là Il a bakanda da pas là-bas sous coto plaka ndaba là quel est ce nom qui ne veut pas fléchir les nous devant le nom de Jésus quelle est cette situation qui ne veut pas fléchir les genoux devant le nom de Jésus il ne il Jésus, le nom au-dessus de tout nom, le nom qui sauve, le nom qui libère, le nom qui brise les chaînes, Jésus, le nom souverain, Jésus, la parole faite chère, Jésus, il a écrit qu'au commencement, tu étais avec Dieu, au commencement, tu étais Dieu, de Jésus, à la création, tu n'as pas créé la mort, Libro dit libre saillant des colbas en du coup le bazar car la bataille raison pour laquelle tu ne pouvais pas supporter les procotes au panama quand tu de voix des malades couchés les bosse à caillan d'un beau coteau par la bataille pour coteau libre au canada par la bassette et les motos paille au canada y a au les bras quand tu as il est pour kalaba qu'à la jésus l'image du père les guédé boyinda n'a pas la dans ta création il n'y a pas de maladie dans ta création il n'y a pas de diabète dans ta création les gars d'abro parlé parida andebria les contour pakanda canda paraba sa calido con debra quand d'abbaye les pagines pour contour paraba tente côté les kedebro au paraba à ce soir nous ne sommes pas fatigués ce soir nous ne sommes pas fatigués le placante paraba des côtoyers les plazas cala de pro il a pas sa d'abro paraba à le blochet Côte au par la base le procès que pour pour notre ami Jésus. Nous sommes en train d'insister auprès de toi. Nous sommes en train de frapper ta porte, mon ami. Ouvre la porte maintenant. Lo abajada bababalada bracada babaya. Lo abababalada bricateria. Lo bazakarabato bricata bay. le beau con daba daba. Ah, c'est toi qui nous a pris à insister dans la prière. La mazin gérébokani ba dama Le bokondo con normal le mazin na baba doncudi bracante. Et les pochons d'Abbaye de Kondopé les bacs à d'abord à les brocottes au pré-qu'un des boulevards d'abord à po et qu'était pour les oh pour le bébé qu'un des brocottes au paille il est beau c'est qu'il est brocottes la les brocottes au palabac et qu'est des brocottes les brocottes au pré les brocottes au péré beau des les brocottes au des nous déclarons que tu es Dieu nous déclarons que tu es fort nous nous Déclarons que tu es roi, nous déclarons que tu, es haut, que tu es élevé en dignité, nous déclarons que tu es grand. Il n'y a personne comme toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les blocs, qui étaient pour les bossa les qui étaient la base, étaient la au nom de Jésus, les bra qu'ils Adorateur, adoratrice, élève la voix encore ce soir. Élève la voix ce soir. Souviens-toi d'un frère en ce soir. Souviens-toi d'une soeur en ce soir. Souviens-toi d'un ami en ce soir qui passe par des moments difficiles. Souviens-toi d'un ami en ce soir qui passe par des moments difficiles. Souviens-toi d'un frère qui a perdu son emploi en ce soir. Souviens-toi d'une soeur qui n'a rien à manger en ce soir. Souviens-toi de quelqu'un en ce soir par ta prière. Libelle captive en ce soir, les possèdes qui étaient pour, par ta prière, le brossada, dobre, qui les bras, quand tu le travail, Les est d'une sœur, dans le main du diable en ce soir, au nom de Jésus, par ta prière, brise les chaînes en ce soir, au nom de Jésus, par ta prière, change la situation en ce soir, par ta prière, change la situation en ce soir, par ta prière, renverse la situation en ce soir, les il les possèdes qui étaient, les brossos qui les possèdes tu es le Dieu qui sait tout, tu connais éternel mon Dieu, le sujet de tout un chacun sur cette plateforme, éternel intervient, éternel décante la situation, éternel tu es le Dieu tout puissant, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, celui qui appelle à l'existence qui n'existe pas, au nom de Jésus, il y a des adorateurs qui traversent des moments difficiles, On ce soir nous nous crions à toi pour eux, au nom de Jésus, il y a des adorateurs qui ne savent, qui ne savent où aller, qui ne savent où dormir. En ce soir, Seigneur Père éternel, mon Dieu, intervient. Il y a tes enfants éternels qui sont dans des pays, Éternel, mon Dieu, qui n'arrivent pas à t'adorer, qui sont obligés de t'adorer dans les sous-sols. intervient au nom de Jésus. Les brossailles, il les brossiers Il a les il les et les c'était pour Nous renversons les fondements, nous renversons les fondements sataniques. Au nom de Jésus, nous renversons tous les liens de famille. Au nom de Jésus, les brossa lui broko que c'était pas Il y a un adorateur qui attend son miracle en ce soir. Éternel intervient au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les brossai, ou debrakandai, le brakanda parabasinté, le bricandai boroboko il est brucoto pariba là, ande ko la brakanda parabasanta braya. Le kin brocoto brucoto parabasékété, le conto brékatapa parabas. À toi rien n'est impossible. Toi qui as divisé la mer rouge, qui, est, qui peut se galérer à toi, qui peut se comparer à toi? Qui peut se poser à toi Il n'y a personne. Les bocas kaya nda balabaseke ye, les brocoto balaba de brokoto. et les kondo précités poloba. ah, les brocoto précités pouroba ah. Tu as dit que nous allons te prier et nous allons partir. Tu vas nous assocer les boceske les brocotoya, les brokanda balabakondo précités. Nous nous accrochons à ta parole en ce soir. Jésus, les bocas kaya balaba balabakondo brekata. il les boceske les brokonda bré Adorateur, adoratrice, ce soir, je veux t'encourager à insister. Jésus a donné cette parabole. Il dit qu'il y avait une veuve dans une ville qui avait tout perdu et qui demanda au juge de lui rendre justice. Le méchant juge refusa. Jour et nuit, cette veuve ne se lassait pas de venir demander au juge de lui rendre justice. Et Jésus nous a donné cette parole pour nous montrer que nous devons toujours prier. Nous ne devons pas nous, nous, nous lasser de prier. Et ce soir, nous sommes en train de prier. Ce soir, nous sommes en train d'intercéder pour nos frères et soeurs. Ce soir, nous sommes en train d'intercéder pour un adorateur. Ce soir, nous sommes en train de prier pour une adoratrice. Nous ne lâchons pas prier nous ne sommes pas fatigués au nom de jésus nous sommes en train de frapper à la porte de notre ami au nom de jésus adorateur adoratrice si tu connais quelqu'un qui traverse une situation difficile qui traverse une situation compliquée quelqu'un qui ne sait même pas comment payer le doigt des amens de, de, de, de son enfant qui passe le bac. Ce soir, intercède en la faveur de cette personne. Intercède en la faveur de cette personne au nom de Jésus. Les Les Ce soir, nous voulons nous souvenir de toutes les familles, éternel, mon Dieu, qui sont en détresse. De toutes ces familles, éternel, mon Dieu, mon roi, qui ne savent à qui, à qui, qui ne savent qui se tourner. Ce soir, éternel. Dieu des amis, nous crions à toi, Éternel mon Dieu. Toi, Éternel mon Dieu, mon Roi qui a nourri. Éternel, c'est cinq mille personnes. Éternel dans le désert. Les bouches à carabat dobraïa. Il a brakata parabazakarabaté brokotoïa. Les bouches à carabat dobrekade beremosétepaïa. Les brokoto brekade abarabase tepaïa. Souviens-toi d'une famille qui passe par des moments difficiles en ce soir. Au nom de Jésus, intervient ce soir. Interviens ce soir. Interviens ce soir. Interviens ce soir. Interviens ce soir, interviens ce soir au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous ne voulons pas nous taire parce que nous avons quoi de, de quoi manger, nous ne voulons pas nous taire. Nous voulons nous souvenir, éternel, de ceux qui ne savent même pas où dormir, de ceux, Éternel, mon Dieu, qui sont dans les rues, de ceux Éternel, qui n'ont pas de cul, qui, qui ne savent pas quoi manger ce soir. Nous crions à toi. Nous intercédons ce soir. Nous ne sommes pas fatigués. Nous t'apportons nos frères. Nous t'apportons nos cousins. Seigneur, interviens au nom de Jésus. Il y a des gens qui traversent des situations difficiles. Il y a des il y a des gens, des hommes qui ont perdu leur emploi depuis des années. Les boushakarabadoya et les kondo le c'était pour la situation, leur vie n'est plus pareille comme avant. Seigneur intervient Le boushakarabado c'était il y a des gens qui ont été licenciés, des enfants, les procosso dans ce monde, les brakanda palabaah qui ne savent même pas comment payer les maisons, les boushanda bricquette et tu as dit que nous devons nous souvenir des prisonniers tu as dit que nous devons nous souvenir mon Dieu, des veuves nous sommes en train de crier à toi en ce soir pour toutes ces personnes au les beaux sacs à ya le bric à tabac à zakaïa au libat d'abrika d'abarabac c'était le bros sac à la bague et brocotte au libé qu'elle est beau le bac à la barabat ado les bric à des beaux de vos cintés libre au il est écrit de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui, Les péché ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce soir, nous sommes en train de fixer les regards vers toi, Jésus. Ce soir, nous avons les regards fixés sur toi, Jésus. Ce soir, nous avons les regards fixés sur toi, Jésus. Nous déclarons que nous, nous, nous ne trébuchons point. Au nom de Jésus, parce que nos regards sont fixés sur toi, nos regards sont fixés dans ta parole. Au nom de Jésus, et nous sommes sauvés, et nous sommes guéris, et nous sommes rachetés, et nous sommes nourris en ce soir. Les le Le Il est écrit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les loin de Dieu. Les brokata Tout à coup, les chaînes de la prison se sont ébranlées. Ce soir, les brekete paya. Pendant que nous sommes en train d'intercéder, pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous sommes en train de fixer nos regards sur Jésus, les brokoto palababa a chaînes, les brequetés pour le des liens de famille sont en train d'être brisés dans des familles en ce soir. Au nom de Jésus, les fondements sataniques dans des familles sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus, il y a des familles, les qui était pour y où la sorcellerie parle plus fort. Les brocoto paya. nous détruisons tous les plans sataniques. Nous détruisons toutes les fondations sataniques. Les est Olibasekelé les il y a des familles les prokoto où il y a des où il y a les œuvres de la sorcellerie où les où, où des personnes les prokanta pa qui vivent dans les ténèbres ont écrit des noms de des, des, des noms des membres de la famille sur des papiers les prokanda ba c'était paia le brkazanda brkanta pour prononcer des paroles démoniaques sataniques au nom de Jésus nous annulons tous ces paroles diaboliques et sataniques au nom de jésus nous déclarons que cela est nul sans effet au nom de jésus les blocs à calabas d'obre et cas à tapas des familles les blocs à d'obre et que ou des femmes se marient les brakanda cannes à mais il n'y a pas d'enfants les cas d'hybra kada ya au les blocs à balabas les blocs à d'obre les blocs à d'obre les blocs et qu'était pour jésus fait son dans ces familles maintenant au nom de Jésus là où il n'y avait pas d'enfantement les brossac à la dobré que c'était pas nous appelons l'enfantement maintenant au nom de Jésus les brossac à yanabala y est et les brossac à il est bosé qui est pour il y a des familles les brossac à la dobré des bois ou qui des de brocot santa où des enfants passent le bac les bosé qui te pour ça ne marche pas en cette année les brocanta paire nous arrêtons ce au nom de jésus les beaux sacs les beaux bataille les cannes à balle la base à carabas d'abrakantin le bras cadavre à le brakanda jacques à la bracanda seigneur souviens-toi d'un adorateur les beaux consautes que c'était paille il cannes à des ya les beaux sacs qui a passé le bac pendant plusieurs années les beaux brakanta des briques en des qui ne sait plus quoi faire année le place à les beaux. toi même tu te rends les procos dans son centre maintenant toi même tu te rends dans le centre de ta servante maintenant au nom de jésus de ta fille maintenant d'un adorateur d'une adoratrice en ce soir les blochants nabaye l'ogadi brocotoya, les sac à la ya et préquete pour les ya l'ikana balabakontoyan les blocs à les blocs à galabadeya de brekete Ilambakana brakanda balabasekete, loblacha calabadobrekesetepoï. Lorsque Jésus rentre dans une famille, les brocassas, cette famille change. Lorsque Jésus décide les broquets de changer la situation, personne ne peut dire non. Les blocsakai, il a blazakadoya. Les blasakalabadeya, les brocosotopetés, les brocosotopékatapaya. Nous annulons tout cycle d'échecs en ce soir. Les blocsakalabadés, le pouvoir nous a été donné de marcher sur les serpents. Et les scorpions, les brosakaraba des brocotos païens, les brocotos païens que c'était païens, les païens que c'était païens, le pouvoir que Dieu, les païens kanzabarabakans, les païens que c'est les plazakaraba a arraché, les plazakazabarabakazabas, Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, Jésus est venu nous redonner ce pouvoir, les brosakaraba des brocotos païens, ce pouvoir est toujours disponible, les bros que c'était brocotos païens, nous marchons sur les serpents ce soir, nous marchons sur les scorpions ce soir, nous sur toute la puissance de l'ennemi en ce soir, les bloussac à la ba, le brécan d'abalabac à nos nous nous levons contre le prince de ce monde des ténèbres. y'a y a balabraka d'abalabacé, le blasac à des bracatailles, à l'ibazac à la le blasac à de ba dos bréquettés, libre des condobré la basique et les brocotopés, les brocots nous nous levons contre les principautés, les brocotobos des villes, le blasac à l'île de la Côte d'Ivoire les blaschins calabas de nous nous levons contre les principautés les bric des villes de la france la basique à l'éba des côtoyes libre les procos autoprès nous nous levons contre tout agent les pots diaboliques qui persécutent la vie des adorateurs des adoratrices en Inde, les prochains la bricade et l'eau balabas ou basanque les brocs les prochains calabas de broc les brocs et quest il a brikete le bozaka liba anda bala wazente le broka anda bala pase kete goto li bozaka liba daprikete le peze kete bro koto pa yé. e li bozaka liba te brikete po li bro koto pe kete po ya porte élevez vos les taux porte élevez vous les blasaï de kondo bro kanta le roi des rois fait son entrée dans la famille maintenant le roi des rois fait son entrée et change la situation maintenant le roi de gloire fait son entrée et change la situation porte élevez-vous porte de l'échec le place à carré d'abri la il n'y pas d'accès à et les bocons d'autres cas des bourreaux les il a matin le procotte aux précats à par la il procotte aux au nom de jésus vous êtes à planer au nom de jésus les procès qui était pour il est procès qui était pour cotte trébucher en ce soir les bessa kali Koya, il pour le contre préque c'était pour en ce mois de juillet les bosa kalada pour le les préque étaient pour que nous annulons toute parole diabolique satanique le procès prononcé, les préque c'était par les sorciers et par les sorcières les préque c'était pour contre la vie d'un adorateur contre la vie d'un de d'une adoratrice en ce soir nous annulons toutes les paroles sataniques au nom de Jésus les le il est écrit, je vois Satan tomber du ciel comme un, éclair, comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur lui. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur ses œuvres. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur ses manigances. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur lui. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur ses œuvres. Les blocs à il ils débroquent Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la tristesse. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le chèque ce soir nous prenons ce pouvoir que jésus nous a donné le pouvoir que nous avons perdu lorsque nous étions dans les ayants d'Eden le précataille mais Jésus l'image du Très haut l'image du Père est venu nous redonner ce pouvoir là les brossa calabade les brossakalada yon do brille i basacalabado précateia la massacalada brocotoy la magé des colobazin le précade pour le bossekete et libokonobre qu'elle te poye les les côtes les côtes d'Abbara, c'est qu'elle était les bas les il n'a pas la bassa carabadoïe, la bracade à le et qu'elle et l'icône d'oeil pour les brosses les les il a il ne peut libre son les il est bréquant il aurait au côté les procôtes les recôtes et pour il en a cinq à la bataille au liba saint-esprit aide nous le précambent à nos forces sont épuisées, les blocs kanda balaba renouvelle nos forces renouvelle nos forces les placards d'appareil toi qui intercèdes en nos faveurs toi qui connais les sujets qu'il faut il possède et le compte au précédent il a pas s'inquiété lui possède à balaba il est de les places en cas d'abbaye, les les places en les les places de les les places en cas le tout est accompli. le Il <t> est préqué pour Il Il pour de condamnation pour Il Il pour les prochandsaïa, il est moqué, les brabo sont opprécés, c'était pour ya. Les prokoto pa la basé qui tréa, il est prokoto pa la basataïa. Ce soir, adorateur, adoratrice, nous voulons nous souvenir de tous ces serviteurs qui trébuchent, les pro sakala ba et prokoto païa. Le diable, brékan de berbo, conto païa, se déguisant, se déguisant en âne de lumière, en voya. Les brakanda ba la bas est une sirène, les prokoto pour poussé ses serviteurs, les Ce soir, nous allons élever la voix, les brokosoto Pour tous nos pasteurs, pour tous nos hommes de Dieu, les brosakata les brazakalaba Dans le monde entier, les brokoto qui trébuchent facilement les il a les les et les des et Les les Jésus pouvait dire à Pierre, Pierre Pierre Simon le diable vous a ré ré réclamé les Prokota Payanda Barabasete ce soir nous arrachons les Prokota Payam les Prokota la vie de tous les serviteurs de Dieu dans les mains de l'ennemi, au nom de Jésus nous détruisons le Békanta et tous les pièges au nom de Jésus, Seigneur souviens-toi de tes serviteurs, Seigneur souviens-toi de tes serviteurs, les Prokota les Prokosotopayam, les Prokosotopayam, les, Prokosotopayam, les Prokosotopayam. Les brosses des toi de tous tes serviteurs qui sont accusés injustement, les brosses les brotes relève le tête relève la grandeur les brosses à la des il m'a malade contre paille souviens-toi de tous ces serviteurs qui sont tombés les gros comptes comme david relève la tête relève la grandeur il m'a zandia il m'a le condo bré l'opage et pas et que les bouteilles il m'a sans carabadeu les gros côto placata il ramazaké les bouteilles les brosses à carabadeu le Yékeréboso toye, les prokoto pa la bas le prétendé bonobo ah, souviens-toi de tous ces serviteurs là qui jouent et nuit se tiennent à la brèche, Brokata kata pa pour nous nous implorons ta grâce, les prokoto pa la ba ah, les procéder boye, il amazadeye, les prokoto pa ye, les procéder ye, les prokoso toye, les prêcheurs de les prokoto prêcheur le bracadabala, il précanda parabasaï, la bakadabala basente, les condos précata Souviens-toi de tous ces servantes qui sont accusées dans les lieux de travail. Le bracadé, la baza les préqués païa, il le procote païa, les prochats les procote les Ce soir, nous exposons, nous t'exposons tous les sujets de prière, nous t'exposons, et les procote pala les les, les situations que traversent tes enfants les Nous savons que tu es avec nous Même quand nous marchons dans le feu Nous savons que tu es avec nous Même quand nous persécutons Nous savons que tu es avec nous Nous savons que tu es avec tes serviteurs Même quand les injures Nous savons que tu es avec eux C'est toi qui laves leurs robes C'est toi qui lèves leurs têtes C'est toi qui relèves leur grandeur Les les brokoto il est bon de Il est de se pa un les Il est de Il est Il est de Il est de il est beau sang à la débrokotopaya. Eliboso koloboto prekese te poya. Eliboso koloboto paya, la poya. Labakanda prekese poya. Au nom de Jésus, merci Père éternel pour ta présence. Merci Saint-Esprit de nous avoir, et d'avoir de, de, de, conduit ce moment. Nous te rendons toute la gloire. Esprit de Dieu, esprit de vérité, nous te disons merci Saint-Esprit. Léblosakaya débrokotopaya. Elibosakaya débrokotopaya. Alléluia, adorateur, adoratrice, que Dieu bénisse la vie de quelqu'un en ce soit au nom de Jésus. Et nous scellons toutes ces prières dans le sang précieux de Jésus. Nous déclarons oui et amen à l'exercice de notre prière au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, fini les, les situations qui se répètent dans les familles d'un adorateur, d'une adoratrice. Fini. Nous sommes libérés. Nous, sommes, nous ne sommes plus sur la loi. Nous sommes sur la grâce au nom de Jésus. Et nous te disons merci au nom de Jésus, adorateur, adoratrice. Je voulais exoter quelqu'un ce soir. Je ne sais pas par quelle situation tu traverses. Je ne sais pas, mais je voulais dire à quelqu'un de de revoir, c'est-à-dire que souviens-toi, donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Lorsque je dis souviens-toi, donc d'où tu es tombé, ça ne veut pas dire que nous avons péché, ou bien nous sommes, nous, sommes, nous sommes tombés dans le péché, ou bien nous sommes tombés dans l'impudicité, non. Il y a souvent, il y a des choses qu'on avait l'habitude de faire pour le Seigneur Jésus. Il y avait des choses qu'on avait l'habitude de faire pour le Seigneur qui lui faisaient plaisir, et nous avons arrêté cela. » Et ce soir, je veux qu'on se rappelle, je veux que tu, tu commences à te rappeler qu'est-ce que tu faisais pour Dieu, qui plaisait à Dieu. Qu'est-ce qui était vraiment agréable à Dieu. Peut-être qu'il y avait des choses que tu faisais en sa présence, dans sa maison, dans nos différentes communautés que tu as arrêtées, parce que des, des, des gens t'ont découragé, parce que des êtres humains t'ont ont, ont, ont, ont, ont, ont, ont, ont fait une remarque. Mais ce soir, je voulais exhorter quelqu'un, souviens-toi de là où tu es tombé. Souviens-toi et reprends tes premières œuvres. Souviens-toi et reprends ton premier amour. Souviens-toi de là où tu es tombé. Souviens-toi de là où tu es tombé. Souviens-toi de l'amour que tu avais pour ton rédempteur. Souviens-toi de comment tu aimais Jésus. Souviens-toi que lorsqu'on on, t'appelait pour l'œuvre de Dieu, tu étais toujours prêt. Tu étais toujours prêt à te réveiller la nuit. Tu étais toujours prêt à te réveiller à minuit, une heure pour intercéder pour un frère, pour intercéder pour une soeur, même pour quelqu'un qui à persécuter, même pour quelqu'un qui te critique, même pour quelqu'un qui te calomnie, tu t'es toujours prêt. Et depuis un moment, cet amour a refroidi. Ce soir, je voudrais que chacun d'entre nous, moi-même, que chacun d'entre nous rentre en lui-même et laisse décide d'abandonner tous ceux qui t'ont frustré, tous ceux qui t'ont persécuté, tous ceux qui tous ceux qui t'ont qui t'ont qui qui, qui, qui qui ont mis des pots de bananes sur ton chemin. Ce soir, accepte de décéder pour tous ces gens-là. Et comme Jésus. Éclats dans ta prière. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Éternel, pardonne-les. Père, pardonne-les. Pardonne-les ce soir. Souvenons-nous de là où nous sommes tombés et reprenons notre premier amour. Reprenons notre premier œuvre. Il y a ce que nous avons l'habitude de faire qui fait plaisir à Dieu. Il y a ce que nous avons l'habitude de faire. Il y a un truc, il y a un, un, un don, quelque chose que Dieu t'a donné à toi seul. Et lorsque tu le fais, cela fait plaisir à l'Éternel. Je veux t'encourager à continuer dans dans, dans cette œuvre-là au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui, qui avait laissé de visiter les orphelins, ce soir, reprends tes premières œuvres au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui, qui a décidé de ne plus aider quelqu'un parce que des gens ont, ont, ont, ont, ont, ont, ont, ont gâté le nom des chrétiens, ce soir, sois encouragé en ce soir. Ce soir, pas encouragé et reprends tes premières œuvres en ce soir. Ce soir, s'il y a quelqu'un qui avait décidé de faire du bien à des serviteurs de Dieu, mais qui ont été découragés, ce soir, les t en t'encouragent, parce que ce n'est pas pour un homme que tu l'as fait, mais c'est pour le Seigneur que tu l'as fait, ce soir, sois encouragé, adorateur, adoratrice, ce soir, continue, ce soir, ne te lasse pas de prier pour tous ceux qui te persécutent, même dans la famille, pour toutes ces personnes qui te critiquent lorsque tu n'es pas là, pour toutes ces personnes qui disent que tu penses que tu es le chef de la famille, tu penses que c'est toi qui es qui est la patronne de cette famille, pour toutes ces personnes qui te critiquent. Mais lorsqu'ils sont devant toi, ils te tendent la main. Ne, ne refuse pas décide de toujours faire le bien à celui qui te fait de mal. Au nom de Jésus, ce soit, souviens-toi de là où tu es tombé. Et ce soit, quand je dis de là où tu es tombé, ce n'est pas le péché, ce n'est pas le péché entre une femme et un homme. Non, je parle des œuvres que tu faisais pour le Seigneur et que tu as arrêtées et que, ce, et, et que ces œuvres -là faisaient plaisir au Seigneur. Ce soit, réponds, prise ta force en le Seigneur Jésus, prise ta force dans la parole et écoute encore et et continue ton chemin encore parce que la course est, est, est, est longue et il y a la couronne qui nous attend devant. Adorateur, adoratrice, sois fortifié je voudrais encourager tout un chacun et je voudrais encore prier pour, tout, pour toutes ces personnes, tous, tous les adorateurs et adoratrices qui ont des enfants, qui ont des cousins, qui ont des neveux qui passeront le bac. Ce soir, nous voulons élever la voix encore pour nous souvenir de tous ces enfants qui passent le bac, pour tous ces, candidats, pour tous ces, ces cousins, ces frères, toutes ces personnes qui passent le bac même en candidat libre. Il y a des personnes âgées qui sont en train de passer le bac encore parce que... Parce parce que la situation est difficile, parce qu'ils doivent rentrer à la fonction publique pour pouvoir avoir une situation stable. Que l'Éternel se souvienne de tous ces, de ces candidats libres au nom de Jésus, de tous ceux qui sont en train de passer le bac en candidat libre. Que l'Éternel se souvienne d'une femme qui doit passer ce, ce, ce concours-là au nom de Jésus, et que le Seigneur accorde ce concours-là à un adorateur, à une, à une adoratrice. Que le Seigneur accorde ce concours-là ou ce examen-là un frère d'un adorateur, à un frère d'une adoratrice, à une sœur d'un adorateur, à une sœur d'une adoratrice. Souvenons-nous de là où nous sommes tombés. Et reprenons nos premières œuvres. Adorateur, adoratrices, j'ai été vraiment béni de passer ces une heure de prière avec vous. Vraiment, je sais que l'atmosphère est dégagée. Au nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Ne lâchons pas prise. Continuons d'intercéder. Continuons d'intercéder. Jésus nous a, nous a donné l'exemple de cette, de cette femme qui avait tout perdu, qui avait perdu son mari et qui demanda au juge de lui rendre justice. Au nom de Jésus, nous devons toujours intercéder. Même lorsque nous, ne, nous pensons que Dieu ne nous répond pas, nous devons. Nous devons continuer à prier, nous devons continuer à intercéder. Que toute la gloire soit rendue à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Merci, Père éternel, mon Dieu, pour ton amour. Merci, Saint-Esprit, pour ta compassion. C'est par ta grâce que nous sommes arrivés à ce moment. C'est par ta grâce. Ah, à Jésus ah, pouvait nous dire, vous n'avez pas pu prier avec moi une heure. En ce soir, Saint-Esprit, tu nous as fait grâce de pouvoir adresser des sujets de prière pendant ces une heure. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. De tout, nous te disons merci de tous nos cœurs. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Père éternel mon Dieu. Sans attendre, je veux tendre au bon promis. Qui se lance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, Dieu m'entend. Lorsqu'on m'attaque, il me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Quand je crie, Dieu m'entend. Lorsqu'on m'attaque, il me répond. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Des bouts pour la sainte guerre, le mal est grand encore. Plus d'un ami, plus de frères, sur un chemin de guerre. En avant, tous en avant, Jésus-Christ est tout puissant. Nos âmes sont la l'abri. Il l'amour persévérant. En avant, tout son avant Notre chef est tout Puissant, nos âmes sont l'abri Hier, yeah, l'amour persévérant Veilleux matin, veille le soir veille prieux toujours Veilleux matin, veilleux le soir veille prieux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 Veille le soir, veille prie toujours, veille matin, veille le soir, veille prie toujours, veille matin, veille le soir, veille prie toujours. Je sens sur le rock, le rock enfin. Nous sommes sur le roc, le roc en nous sommes sur le roc en Nous avons trouvé le repos, nous sommes sur le roc en enfin. Nous sommes sur le roc, le roc en fer. Fait. nous sommes sur le roc en fait. nous avons trouvé le repos, nous sommes sur le roc en fer. Fait. Shalom, shalom, adorateurs, adoratrices, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse. La nuit de tout un chacun, je sais que cette nuit sera paisible, cette nuit sera une nuit douce au nom de Jésus. Cette nuit, nous allons voir le Seigneur. Cette nuit, nous allons, nous allons passer des bons moments. Cette nuit, nous allons recevoir des révélations. Cette nuit, nous allons recevoir des instructions. Cette nuit, le Seigneur va nous réveiller pour nous expliquer quelque chose dans sa parole. Cette nuit, le Seigneur va encore fait grâce. Cette nuit, le Seigneur va nous bénir. Que un adorateur une adoratrice s'attendent à l'éternel en ce soir au nom de Jésus. Que, la, que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de paix bénisse tous les adorateurs et adoratrices. Shalom, shalom, shalom à vous adorateurs adoratrices. J'ai été vraiment béni de passer ce moment de prière avec vous et j'espère que vous aussi vous avez, vous avez été bénis. Que l'éternel, le, le Dieu Tout-Puissant soit votre récompense au nom de Jésus. Shalom, shalom à vous adorateurs.